Les modalités de gouvernance pour les ressources et les méthodes de structure des plus personnes possèdent tout le monde. Effectivement, c'est un bien commun parce que si on voit le concept de l'imprimante, ce qu'on a fait, certaines la structure, c'est une nouvelle structure qui a été désignée. Mais une certaine partie des composants, comme la tête d'impression, le mécanisme d'extrusion du plastique, donc qui vient chercher le plastique, c'est dérivé de projets open source. Donc, on a choisi des, des composantes qui, euh, qui sont disponibles, qui sont disponibles en open source, que les gens peuvent fabriquer eux-mêmes. La partie d'électronique aussi, c'est de l'open source. Puis nous, le design, on le rend aussi disponible à la communauté. Donc, les gens qui veulent... S'en imprimer une chez soi, ou sans fabriquer une, peuvent se la faire eux-mêmes. Donc c'est intéressant. Puis justement aussi, ce qu'on va rechercher, si on a l'avis de la communauté, plus que de gens qui sont intéressés aux produits, plus que le site de développement s'accélère en ayant même des ressources limitées. Là. Alors, tu peux être, une, comme moi, je suis une très très petite entreprise, j'ai accès à toute la communauté aussi. Là. Donc c'est très intéressant. Là je ressources, <practors> <baby Haiti »1>